Béatrice Santos, vous avez co-conçu avec Laurie Loffer, la directrice du CRPMS, un diplôme universitaire sur la violence faite aux femmes. Vous pouvez nous en parler Tout à fait. Un des thèmes où cela a été très clair qu'il fallait un travail euh, d'équipe, c'était la question de la prise en charge de euh, violence conjugales et de violences de genre de manière générale. Parce que euh, ces violences-là ont cet, euh, cet aspect politique liée à la différence des rapports de pouvoir entre hommes et femmes qu'il fallait pouvoir prendre en compte parce qu'il y a à la fois la question de la prise en charge clinique, de travail, de suivi des personnes qui ont été par exemple victimes de violences, euh, mais cette idée aussi structurelle de la violence qui dépasse la vie personnelle d'une femme ou d'un homme, mais qui est prise aussi dans la compréhension de comment une société s'organise et des rôles différents attribués aux femmes et aux hommes, et cela fait partie de ce qui produit les situations de violence. Là, vraiment, il y a une dimension de service public de rendre accessible un travail qu'on peut faire à l'université avec les moyens de l'université, d'un de, réseau des chercheurs, pour proposer quelque chose de qualité à des professionnels qui, peut-être, n'auraient pas la possibilité de trouver toute cette, cette discussion en dehors du cadre de l'université. Pour traiter de ces questions de violence et de féminicide, le CRPMS concilie les recherches académiques scientifiques avec les partenaires de la société civile. Deux exemples. Un futur partenariat avec l'association Les Échappées Belles, conduite par Isabelle Steyer, avocate spécialisée dans le féminicide, ou encore la production de cet ouvrage On tue une femme, le féminicide, histoire et actualité. Cette augmentation des violences faites aux femmes et aux enfants pendant les confinements est un signe aussi d'une certaine inégalité qui est rendue encore plus visible au temps du confinement.